Assalamu alaikum. Aujourd'hui, les musulmans au Canada et à travers le monde célébreront la fête d'Aïd al-Fitr et marqueront la fin du mois sacré du Ramadan, un mois de jeûne, de réflexion spirituelle et de service envers les moins fortunés. En tant que premier ministre, j'ai personnellement été témoin de la générosité de la communauté musulmane, non seulement pendant le mois du Ramadan, mais toute l'année que ce soit en faisant du bénévolat chez une banque alimentaire dans leur quartier ou en appuyant des organismes de bienfaisance. Alors que nous célébrons la fin du mois de Ramadan, continuons de mettre ces valeurs communes de l'avant pour bâtir un Canada meilleur pour tous. Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons joie et bonheur à tous ceux qui célèbrent cette occasion. Aïd Moubarak.